Ah oui, ah oui. <rire> Vu le nombre d'heures qu'on passe à dormir, je pense que oui, c'est un bon investissement pour le dos, pour le corps et pour le futur. Euh, si c'était à refaire, on le referait, mais même moi je le referais plus tôt. Quoi. Le lit, quand on l'achète, c'est pour 10-15 ans, donc c'est vrai que pour moi c'est important. Oui. Donc on le voit vraiment comme un investissement pour, hein, pour la santé, que ce soit pour moi ou pour lui. Oui.